Bonjour à tous. En fait, euh, c'est peut-être une surprise là, parce qu'on a annoncé Sonia comme euh, conférencière ce midi. Sonia comme analyse scientifique, a eu un empêchement. Donc, euh, c'est Mélanie Délanchant, directrice euh, d'Agéro, qui va faire la conférence ce midi. Euh, je vais essayer d'être la meilleure pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si jamais il euh, y avait des questions que je ne pas capable de répondre, Sonia, ce sera un plaisir de vous répondre là, ensuite à la conférence. Donc, euh, je vais commencer par vous expliquer un petit peu euh, le concept là, euh, des cartes narratives. Ça fait déjà euh, plusieurs euh, présentations qu'on vous fait là, des cartes narratives, mais j'aime bien rappeler où se situent les cartes narratives sur notre site internet. Euh, vous devez aller euh, évidemment sur notre site et d'aller dans la section « Apprendre » et aller sur « Cartes narratives » et vous allez arriver sur l'ensemble des cartes narratives qu'on a fait jusqu'à maintenant. Eh, il y en a plusieurs sur des lacs, des rivières, mais il y en a aussi sur des problématiques ou encore là, sur euh, des sujets qu'on qu travaille particulièrement, par exemple, place à la nature, là, qui va parler plus de, des travaux de conservation et de restauration. Donc, euh, ce midi, la présentation est pour la rivière Nelson. Euh, donc, euh, je vais tout de suite euh, aller directement là, sur la carte narrative de la rivière Nelson avec une magnifique photo euh, prise par Mélanie Jean avec son drone. Donc, euh, on voit les belles couleurs d'automne qui sont déjà maintenant passées. Donc, euh, la rivière Nelson, je ne sais pas si tout le monde la connaît ou pourrait la situer sur une carte. Elle est située dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, en amont de la prise d'eau. Euh, si on regarde sur cette carte ici, vous allez voir apparaître la couleur euh, plutôt saumon ou sommaire. Euh Donc, c'est la, la rivière Nelson, c'est le bassin versant de la rivière Nelson. Euh, donc, euh, ça traverse en partie Saint-Gabriel-de-Valcartier, la base militaire de Valcartier et ensuite tout le quartier de val pour se jeter environ à 1 km en amont de la prise d'eau, mais on va le revoir très bientôt. Donc, la rivière Nelson, euh, comme je disais, c'est euh, une partie de, euh, du réseau d'eau de, de, qui se jette en amont de la prise d'eau. Euh, c'est un, un, un territoire de 68 km carrés. Euh, c'est quand même un petit bassin versant, mais qui a quand même un apport significatif. Là. On va le voir au cours de la, de la, de la présentation. Donc, euh, c'est 20 du bassin versant de la prise d'eau. Euh, c'est aussi, euh, principalement, oui, l'arrière Nelson, mais il y a aussi un ruisseau de qui alimente l'arrière Nelson. Puis, euh, quand on, on parle que l'arrière Saint-Charles a un débit de 50 mètres cubes seconde, euh, ben, en fait, la rivière Nelson, elle, c'est 10 mètres de seconde. Donc, il y a quand même un apport euh, important qui n'est pas à négliger euh, dans la rivière Saint-Charles. Euh, la rivière est quand même, euh, elle serpente quand même euh, beaucoup. Puis, euh, elle est d'environ de 30 km de son parcours. Euh, je l'ai dit, elle sillonne le secteur euh, au plus au nord, euh, à, de, de, le secteur de, de Saint-Gabriel puis ensuite de val des -Laires. Mais, euh, comme on voit sur cette carte-là, tout à l'heure, j'ai déjà dit que euh, c'était à un kilomètre en aval de la prise d'eau, donc la prise d'eau potable, euh, si les gens la connaissent pas où euh, ça se situe, c'est dans le secteur de Wendake. Euh, c'est pas sur le, territoire Wendake, le secteur de Wendake, mais c'est le secteur de Wendake. c'est les rues euh, de ce secteur-là. Puis, eh, ben, la rivière, dans le fond, Nelson vient se jeter juste un petit peu en amont. Fait que quand on va parler tout à l'heure des problématiques au niveau de l'aménagement du territoire ou de qualité d'eau, le fait que c'est la rivière qui se jette le plus proche de la prise d'eau, ben, son impact est significatif, puis on, on doit en prendre compte là, eh, sur l'importance de protéger ce milieu-là. Donc eh, eh, si vous connaissez pas la rivière Nelson, ben en fait, euh, c'est quand même une rivière qui est pas très large, euh, qui a quand même euh, eu énormément de développement au cours des dernières années. Donc, il y a certaines contaminations qui arrivent de plusieurs sources, dont les carrières, les golfs, les installations septiques. Et aussi, ben en fait, il y a eu à, à certains moments euh, des contaminations par euh, des égouts croisés. Là, on en parlera un petit peu plus tard. C'est l'occupation du sol. Eh, ben, en fait, nous, on fait des, des cartes d'occupation du sol là, depuis plus de 10 ans. Donc, on voit, on en est, on suit l'évolution du territoire avec ces, ces cartes-là. Et eh, on peut voir là, que eh, la rivière, le bassin versant de la rivière Nelson, son milieu forestier, est à peu près de 61,7 du territoire. Euh, on peut penser que c'est encore beaucoup. Euh, mais souvent, la statistique dit qu'à partir du moment où euh, on diminue en bas de, de 10% euh, au niveau d'imperméabilisation, ben, on, on va se retrouver avec des problématiques de qualité d'eau. Donc, euh, on est bien euh, déjà dépassé ce stade-là dans le bassin versant euh, de la rivière Puis Si on compare, des fois, on aime ça comparer avec d'autres bassins versants, mais... Ben, dans le bassin de la rivière des Hurons, par exemple, la, au niveau de, des milieux forestiers, on est à 71 là, la rivière des Hurons est à Stonam, et la rivière jaune qui passe à travers la beauport et qui se jette dans la rivière Saint-Charles, euh, dans le secteur de Notre-Dame-des-Laurentides, euh, Charlebourg-Nord, euh, donc euh, elle est à 73 boisée. Donc, on voit qu'elle est beaucoup plus impactée là, par les milieux ouverts et euh, les, la construction. Au niveau des milieux humides, c'est un endroit où il y a beaucoup de milieux humides quand même, le 11 du territoire euh, de, de la rivière euh, du bassin versant. Puis, euh, ben, en fait, euh, ces milieux-là se doivent être protégés présentement du fait qu'il y a un règlement de contrôle intérimaire. On a une protection, là, sur euh, les milieux humides. Um, mais si, euh, par exemple, euh, euh, cette réglementation-là n'avait pas lieu, il y a quand même une forte pression pour développer le, des, des secteurs résidentiels à même les milieux naturels. Il y a aussi les milieux agricoles. On va y revenir avec plus de précision tout à l'heure. Et les voies carrossables, c'est quand même assez important parce que plus, presque 5 du territoire se retrouve en milieu, dans le fond, que c'est des routes. Euh, C'est soit, le, il y a beaucoup le, le, la grosse autoroute, là, évidemment, la 4 qu'on appelle, euh, qui va prendre une grande diversité, mais il y a quand même pas mal de routes sur le territoire là, pour euh, une, une grandeur de 5% du territoire. Au niveau de l'interméabilisation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, on a déjà des secteurs très imperméabilisés. Euh, et le constater. Là, Si euh, vous voulez aller sur les cartes narratives, euh, vous allez pouvoir aller zoomer. Là, Je vais vous montrer un exemple, mais on peut aller très proche le sur les cartes narratives, puis aller voir les secteurs, voir c'est quoi qui est imperméabilisé, c'est quoi qui se considère comme des routes, des milieux humides, tout ça. Donc, euh, je vous invite à aller après la présentation pour aller euh, zoomer et dézoomer pour pouvoir avoir plus de précision. Mais euh, donc euh, on peut euh, on peut justement voir là, les milieux euh, imperméables puis euh, vous allez pouvoir euh, constater de vous-même l'importance dans, dans ce bassin là de notamment la base militaire là elle a un, un fort impact là, parce qu'on dit que euh, elle a, il y a beaucoup eu de de d'imperméabilisation de, notamment. Il y a une diversité aussi des usages sur le territoire là euh, on doit aussi en être conscient puis notamment il y a euh, un parc industriel sur l'avenue des affaires à Val-Bélair, donc euh, il, y a, il, y a, il y a quand même une diversité d'usages euh, importante qui, qui peut avoir un impact sur la qualité de vie. Dans les zones urbaines, si on regarde en rouge ici, c'est euh, en fait les résidences qui sont ciblées, donc euh, la plus forte concentration de résidences est dans le secteur de Val-Bélair. Euh, qui euh, sont situés tout près de, du ruisseau Savard, qui est le principal affluent de la rivière Nelson. Donc, euh, cette concentration-là, là, on peut l'avoir ici, le, le, le ruisseau Savard traverse ici. Et euh, ben, le ruisseau Savard, on l'a étudié euh, par le passé, puis il y a quand même plusieurs euh, problématiques euh, associées justement à l'urbanisation. Encore ici, on voit une photo là, de, de, du type d'urbanisation qui se retrouve sur le territoire de Val-Bélaire. Euh, en, puis on peut dire, on sait là, que l'urbanisation a augmenté euh, de manière assez importante. On dit que c'est 40% qui a, qui a augmenté entre 1996 et 2016. Euh, passant de 20 390 à 28 665 habitants, mais depuis 2016, là, les cinq dernières années, il y a encore eu euh, de la construction, du développement. Donc, ces chiffres-là il y a sûrement encore une croissance, mais euh, les mises à jour qu'on peut y avoir, l'accès euh, sont pas encore, euh, on peut pas encore avoir les chiffres depuis, mais euh, on sait quand même là, que continuer d'avoir une forte urbanisation sur le territoire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais euh, il y a eu des règlements de contrôle intérimaire qui visaient la protection des prises d'eau potable, notamment celle de la rivière Saint-Charles en 2010 et en 2016. Et euh, pendant ce temps-là, il y avait quand même eu euh, des moratoires, puis on avait euh, changé les pratiques, puis on avait essayé de restreindre le développement, puis s'assurer de la protection des milieux naturels dans le bassin versant. Mais suite à des négociations entre les différentes parties, des les différentes municipalités du territoire, euh, il y a eu un nouveau règlement de contrôle d'intégration qui a été mis en place en 2019. Et euh, ben, en fait, euh, depuis ce règlement-là, euh, le développement a recommencé, euh, peut-être pas de manière euh, super importante, mais il y a quand même du développement qui se fait euh, présentement là, euh, dans ce secteur -là. Au niveau de l'agriculture, euh, tu sais, on voit ici en jaune euh, le milieu agricole. Euh, vous voyez que euh, c'est beaucoup principalement dans le secteur de saint gabriel de val cartier qui est à la tête du bassin versant de la rivière Nelson. Et euh, bien maintenant, l'agriculture, la, euh, vous savez, c'est à Saint-Gabriel, c'est beaucoup euh, les dindes. Euh, puis euh, c'est maintenant à cause de, de, de la grippe aviaire notamment. Il n'y a, a plus de d'agriculture de, de, euh, si les dindes sont dans les euh, dans les lieux fermés. Euh, donc, euh, l'agriculture n'a pas un grand impact là, sur le territoire, même s'il y a quand même 2,9 du territoire là, qui, qui est occupé par l'agriculture. La, Puis, on sait que le bassin versant de la rivière Nelson, jusqu'au début du 20e siècle, c'était un secteur très, très agricole qui a beaucoup évolué du fait qu'il y a eu de l'urbanisation. Donc, on a pris de la place pour euh, urbaniser sur l'agriculture. Mais historiquement, c'était un, un milieu agricole. Donc, euh, au niveau de la qualité de l'eau, là, tu sais, là, on vous a parlé de l'occupation du sol beaucoup parce que euh, faut expliquer l'occupation du sol va expliquer la qualité de l'eau. Euh, quand on parle qu'il y a de l'urbanisation, qu'il y a des routes, qu'il y a des, une base militaire ou qu'il y a euh, des, euh, des fermes, mais ben, ça va, ça peut impacter la qualité de l'eau. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a commencé par cette de, de, les différentes problématiques et les principales occupations du territoire. Maintenant, au niveau de la suivi de qualité d'eau, je vais prendre un petit moment là, pour vous expliquer, nous, à Giraud, depuis déjà 2007, on fait un suivi sur l'ensemble du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Euh, à la base, c'était euh, pour connaître l'état euh, de ce qui arrive à l'usine la, la, de traitement d'eau, euh, puis de connaître l'impact des différents euh, plans d'eau. Puis, quand on a fait un premier portrait, on s'est rendu compte que certains secteurs étaient plus problématiques Puis à ce moment-là, on fait des études plus approfondies sur certains secteurs. Donc, le ruisseau Savoir et la rivière Nelson ont fait l'objet d'études très spécifiques au cours des dernières années. Et euh, il y a quand même un suivi de qualité d'eau aussi qui se fait euh, encore comme cette année, c'est une année parce qu'une année sur deux, on fait des suivis dans les rivières. Donc Cette année, on est en train de faire euh, du suivi. Fait que ces résultats-là sont tous compilés dans une base de données et nous, on suit l'évolution, on fait des recommandations aux différentes euh, euh, municipalités du territoire et euh, pour euh, améliorer la qualité de l'eau parce que faire ces suivis-là, ce n'est pas juste pour faire des suivis, c'est surtout pour refaire des recommandations, faire des actions pour s'assurer que la qualité d'eau s'améliore. Donc, on va voir que sur certains plans, les suivis ont eu un impact positif au cours des dernières années. Donc, si on regarde les différentes cartes, la première, c'est celle qui a eu un impact significatif. En 2007, quand on a fait notre premier suivi, il y avait différents endroits où il y avait des problématiques plus spécifiques. Là, si on regarde, par exemple, en 2007, à cette station là il y avait 2500 coliformes, donc après ça, 2009, il y avait déjà eu un gros changement. Euh, donc, euh, c'est pourquoi qu'il y avait des changements, mais souvent, c'est parce qu'on a des contacts directs avec la, la ville de Québec, puis euh, on va trouver euh, les problématiques euh, spécifiques sur le territoire. Donc, l'équipe de la ville de Québec est allée probablement inspecter le réseau pour voir s'il y avait des branchements croisés. Euh, on parle de branchements croisés, et je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais un branchement croisé, dans le fond, c'est quand une maison branché euh, son, a branché son pluvial sur l'égout euh, d'eau usée et l'eau usée sur le pluvial. Donc, euh, finalement, l'égout se retrouve directement au cours d'eau. Et euh, ben, ça, il y en avait quand même euh, beaucoup là, par le passé euh, sur le territoire. puis euh, encore aujourd'hui, euh, il y a des suivis qui se font pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais branchement lors des constructions neuves. Mais récemment, on avait entendu l'école à Lac-Beauport où le, la, le raccordement avait été inversé notamment. Donc, ce n'est pas des choses du passé de d'il y a 100 ans ou de d'il y a 25 ans, eh, ça se fait encore là, à l'occasion. Donc, c'est un suivi qui est essentiel par les municipalités pour s'assurer qu'il n'y euh, ait pas de, de, de ce genre de, de raccordement inversé. Là. Donc, si on revient aux résultats, euh, ben, dans le passé, il y avait quand même une problématique assez importante sur la rivière euh, Nelson. Mais si on regarde les, maintenant les, euh, les résultats, euh, on voit qu'il y, y a eu une amélioration. Là, en 2019, on voit le, les le 128 euh, euh, unités, puis euh, en 2007, 1240. Donc, on peut voir clairement que euh, ces suivis-là de, de qualité de l'eau sont importants pour pouvoir faire des signalements à la Ville de Québec et leur expliquer que peut-être qu'il y a des problématiques à tel endroit ou tel endroit. Donc, c'est vraiment en lien étroit qu'on fait, qu fait ces ce suivi-là. Au niveau euh, du phosphore, je ne sais pas si tout le monde connaît le phosphore. Souvent, c'est l'élément limitatif pour la croissance des algues, notamment. On parle des cyanobactéries. Mais aussi en rivière, c'est important de, de, de savoir parce que souvent ça va être un indicateur qu'il y a une problématique qui est plus importante, par exemple, d'engrais ou de euh, même, je dirais, de de d'oser, de, de, de, parce que ça peut être aussi euh, de tu encore là, ça pourrait être de l'épandage agricole, mais ça peut être de l'engrais que les gens mettent sur leur pelouse. Donc, c'est un élément qu'on on suit. Et euh, au fil du temps, là, on peut observer aussi euh, qu'il y a eu euh, des dépassements de seuil à certains moments, puis que euh, c'est un élément à suivre. Euh, donc, euh, vous pouvez encore une fois voir les différences euh, par le passé. En 2008, on était à 30, puis la limite, le seuil de concentration utilisé là, pour la croissance excessive est justement de 30, fait qu'on est on, en 2008, on était proche. Et euh, en 2019, on, est, on, est, on a baissé un peu, mais on est encore assez proche du seuil de concentration. Donc, c'est euh, des choses qu'on doit continuer à suivre, puis se donner des objectifs pour atteindre et diminuer, dans le fond, euh, nos, nos apports en phosphore dans l'environnement. Au niveau de la conductivité spécifique, puis je dirais que ça, c'est un élément qui est important, et qui est crucial pour la rivière euh, Nelson, pourquoi? Tantôt, j'ai axé sur le fait qu'il y a presque 5 de routes sur le territoire du bassin-versant. Et euh, ben, il y a une corrélation directe avec l'importance qu'il y a autant de conductivité et qui est, est corrélée finalement avec les celles de déglaçage. Une des problématiques, en fait, qui, qui est encore très présente, c'est que euh, toute la partie urbanisée euh, et jusqu'à au moment où elle se jette dans l'arrière Saint-Charles. Euh, on voit que c'est rouge, c'est parce que euh, les taux de chlorure sont vraiment très élevés. Euh, on n'a pas, euh, on, on souhaite... Euh, on voit là, que ça, ça évolue dans le temps. Ça, c'est en 2017. Et euh, par le... Ah, on n'a pas de... Ok, donc, euh, euh, oui, il y en a beaucoup. Il y en a 60. Donc, euh, euh, on voit là, que ça, ça varie autour de 130, 176. Euh, 163, donc c'est toujours très élevé, puis ça varie dans le temps, c'est sûr, parce qu'il y a des années plus euh, plus neigeuses, donc plus, euh, plus vieuses, etc. Donc, dépendamment de ce qu'on a comme hiver, on va se retrouver avec un, un nombre de ciels, de fait que ça va varier dans le temps, mais la tendance qu'on a à la prise d'eau de la Ville de Québec, euh, je vais revenir à cette tête-là cet après, là, à cette. Mais à la, à la on nous ions à l'usine, on voit que la tendance depuis déjà 75 est à la hausse constante à l'entrée de l'usine. On on sait, on suit les ions chlorure année après année, puis si on voit la, on voit la, c'est une, cour une courbe c'est une croissance euh, qui euh, qui grimpe toujours. Donc cette euh, problématique là est importante à suivre parce que euh, ça a un coût énorme de traitement. Là. Un, on ne voudrait pas arriver à un, un point de, de rupture où il faudrait traiter euh, l'eau euh, qui arrive à l'usine pour euh, enlever le sel dedans. Donc, euh, c'est vraiment important de, de suivre ça. Les ions chlorures, euh, il y a aussi, tu sais, ça, ça amène, oui, c'est pas bon pour la santé humaine, on le sait, là, on ne veut, veut pas boire de, de sel, mais c'est aussi euh, toxique pour de euh, nombreux organismes aquatiques. Ça, ou ça diminue la capacité d'oxygénation de d'eau, ça fait de l'eutrophisation, ça dégrade la qualité de l'eau et ça augmente les coûts de traitement. Donc, euh, c'est vraiment important de changer les pratiques de déneigement sur le territoire, l'ensemble du bassin versant, parce que euh, dans le secteur de la rivière Nelson, il n'y a pas de buffer, que j'appellerais, ou il n'y a pas de milieu de tampon euh, qui va venir euh, absorber entre euh, le, le fait que ça se rejette dans la rivière euh, Saint-Charles, comme je l'ai dit, l'effet de proximité fait que euh, quand l'eau sort dans la rivière Saint-Charles, elle s'en va directement à l'Algine et euh, elle n'a pas, euh, pas de filtration possible. D'ailleurs, le sel, il n'y a, a pas tant de choses qui vont filtrer le sel. Le sel s'accumule dans l'environnement et il n'y a pas d'évaporation, donc ça, ça va finir par être une... C'est pour ça qu'on voit l'effet que ça, la croissance, c'est qu'il y a une, une accumulation importante. Donc, euh, un défi qui euh, est pas seulement pour la rivière Saint-Charles, au niveau des ions chlorures, c'est partout au Québec. Le fleuve est impacté aussi par les ions chlorures, et on va devoir revoir nos, euh, nos pratiques de déneigement à l'échelle nationale. Si on regarde au niveau euh, des risques d'inondation sur le territoire de la rivière Nelson, je ne sais pas ce que. Euh, vous êtes tous des gens qui connaissaient bien la rivière, mais euh, il y a quand même des problématiques euh, qu'il y a eu par le passé à de nombreuses occasions. Là, On a vu euh, les gens qui sont euh, dans la secteur, c'est euh, ici là, finalement, là, en, en orange, là, on voit qu'il y a des, des résidences qui sont directement, il y, a, il y a près de 50 habitations qui sont en, en zone inondable, donc c'est récurrent. Puis là, euh, ben, on va revenir au fait que plus qu'on urbanise un territoire, plus qu'on imperméabilise un territoire, plus que ces zones inondables-là vont être augmentées. Parce que euh, ben, l'eau, à un moment donné, elle cherche à aller quelque part. Puis si on imperméabilise le sol, quand l'eau se retrouve par une forte pluie, au lieu de s'infiltrer dans le sol et être retenue par les arbres, puis qu'elle tombe sur du béton, elle s'en va directement à la rivière. Donc, quand il y a des fortes précipitations, on se retrouve avec des gros, euh, des grosses crues rapides, qu'on appelle des flash floods, là, des grosses euh, des grosses crues et qui vont rediminuer très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est important de protéger nos milieux naturels, que c'est important d'avoir des milieux naturels dans le bassin versant de la prise d'eau. C'est que les milieux naturels vont capter cette eau-là, les milieux naturels vont retenir l'eau, vont la filtrer aussi, vont, vont l'épurer avant son arrivée dans, euh, les, dans la, la prise d'eau plus qu'on urbanise, plus qu'on imperméabilise, plus qu'on va apporter des contaminants, mais aussi on va apporter des problématiques d'inondation. Mais on parle d'inondation, mais on parle aussi de sécheresse. Si on urbanise puis qu'on on imperméabilise, mais quand l'eau passe très rapidement dans le système et qu'elle n'est pas retenue, quand on est en période de sécheresse puis qu'il y a une forte demande, il n'y en aura plus d'eau dans la rivière. Les nappes vont être secs autant que la rivière et il n'y aura pas d'apport. Donc, si on veut assurer, en plus, avec l'impact des changements climatiques, le fait qu'on aura des périodes de sécheresse encore plus importantes et encore plus de, de précipitations euh, très importantes en peu de temps, bien, tout ça fait qu'on doit être sage et on doit penser à la préservation de nos milieux naturels et euh, de, de, de, de réduire au maximum euh, cette urbanisation-là sur le territoire. Au niveau des recommandations, je viens d'en parler euh, à plusieurs reprises, il faut contrôler nos sources euh, d'érosion notamment, réduire les apports en sédiments quand on fait des chantiers de construction qu'on laisse à, à nu des sols, euh, ben, ça va apporter des sédiments dans les cours d'eau, ça va amener des sédiments qui vont venir éventuellement euh, jusqu'à l'eau potable, donc on, on veut garder à, le plus possible le couvert forestier pour diminuer les sources d'érosion. Euh, aussi, les rives doivent être boisées et renaturalisées parce que euh, ça va retenir justement les, les sédiments euh, sur euh, le, directement in, le sur, sur place. Optimiser les pratiques de gestion des eaux pluviales. Ben, en fait, il euh, y, y a possibilité de vraiment faire beaucoup d'améliorations à ce, ce niveau-là. On a fait beaucoup de pluviales par le passé pour se débarrasser de l'eau le plus rapidement possible et l'apporter dans les cours d'eau. Mais finalement, ce n'est pas des infrastructures grises avec des gros tuyaux qui auraient dû être installés, mais bien des infrastructures naturelles, de faire des fossés percolants, des infiltrer l'eau directement dans les, dans les milieux naturels. Parce que quand on n'infiltre pas l'eau, ben, elle va se retrouver rapidement dans les cours d'eau, elle ne sera pas euh, filtrée. Et on se retrouve avec des problématiques autant d'inondation que de qualité d'eau. Donc, euh, à certains moments, dans la rivière Nelson, quand la rivière a devient brune, c'est que justement, euh, ça tout, quand il y a des fortes pluies, ça laisse toutes les rues, ça nettoie, entre guillemets, tous les sédiments qui se retrouvent dans les rues, ça s'en va dans le pluvial, puis ça s'en va directement au cours d'eau. Donc, c'est le plus possible de garder l'eau sur place, de l'infiltrer, c'est vraiment les pratiques, les meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales. Il y a aussi tout l'aspect de gestion des celles de voirie. Il faut sensibiliser les opérateurs, mais c'est pas juste de sensibiliser les opérateurs, c'est aussi de s'assurer que les villes, donne les bonnes instructions à ces opérateurs-là, qui demandent de ne pas mettre des quantités de sel importantes. Il euh, faut être conscient que les, les opérateurs, ils, ils font dans le fond ce qu'on leur demande. Donc, euh, il y a une partie que c'est l'opérateur qui doit être sensibilisé, oui, mais il faut aussi avoir les euh, bonnes directives de réduction là, de, des scènes de gestion au niveau des celles de voir. Évaluer la possibilité de mettre en œuvre des euh, mesures de réduction et d'optimisation d'entretien hivernal. Euh, c'est sûr que nous, on, on va continuer de travailler là-dessus. Il y a dans le bassin versant des écoroutes. Ça devrait être étendu à l'ensemble du territoire du bassin versant, les écoroutes, pour s'assurer euh, qu'on met le moins de sel possible. Euh, caractériser l'ensemble des installations sceptiques du bassin versant, euh, Ben en fait, la municipalité et la Ville de Québec, c'est un suivi, mais il y a euh, possibilité de faire comme Géroux a fait les dernières années dans le bassin versant du lac Saint-Charles, de mieux caractériser, de mieux donc on appelle ça un relevé sanitaire, d'avoir des connaissances très fines de chaque système d'installation sceptique pour s'assurer que est-ce qu'on doit raccorder certains secteurs au réseau d'égouts, est-ce qu'on doit revoir les systèmes, donc c'est important là, pour la qualité de l'eau. Euh, puis aussi, ben, sincèrement, c'est de cesser là, le développement résidentiel sur l'installation sceptique autonome. Euh, on ne doit pas euh, utiliser ça comme pour moyen de développement parce que souvent, on se retrouve avec des fortes densités d'installations sceptiques euh, dans un secteur, un secteur puis ensuite, on vient contaminer la nappe. Donc, il euh, faut vraiment être sûr à 100% quand on fait euh, du développement qu'on va penser pour les 100 prochaines années. Souvent, quand on fait ce genre de développement-là, on pense à court terme, euh, mais les générations futures devront gérer -ce que c est, c est, c est, ces infrastructures-là éventuellement. Donc, euh, pour un développement plus durable, euh, nous on préconise un branchement au réseau d'égouts, euh, et euh, ben en fait, cette responsabilité-là ensuite de traitement est assurée par des spécialistes, parce que dans les usines, il y a des spécialistes sont là en permanence pour s'assurer euh, du traitement, tandis que des installations sceptiques, bien, la, la charge est sur le, le, le, la personne puis ça dépend de la bonne volonté de la personne de bien gérer ou non son installation sceptique. Donc, l'obligation n'est pas, euh, pas présente puis c'est une difficulté épouvantable quand il y a 5000 installations sceptiques dans un bassin versant comme dans le bassin versant l'arrière vers Saint-Charles. Donc, de gérer, de bien connaître, de bien suivre, ça devient très difficile. Euh, au niveau de mettre à jour la carte des zones inondables, tantôt, on a parlé qu'il y avait déjà une problématique d'inondation. Il y a déjà une carte, mais c'est que il y a eu beaucoup de développement sur le territoire les dernières années. On sait qu'avec les scénarios de changement climatique, il y aura encore plus de, de, de, de, de précipitations et donc plus d'inondations. Donc, euh, on, on recommande de mettre à jour la carte de, de, des zones inondables dans le secteur pour assurer la protection le, euh, des citoyens dans le secteur. Il est essentiel de prendre en considération aussi la vulnérabilité de ce bassin versant-là pour le développement. Donc, on, on l'a déjà dit par plusieurs reprises, mais euh, du fait qu'il est proche de la prise d'eau, il y a une préoccupation d'autant plus importante de le protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, les gens nous posent la question. Euh, vous pouvez vous impliquer. Euh, vous pouvez faire, organiser des corvées de nettoyage, se mobiliser, faire de la restauration de terrain, euh, euh, embarquer dans le programme de végétalisation des rives. Vous pouvez vous mobiliser pour faire euh, des projets avec nous. Euh, il y a différentes possibilités. Donc, euh, on, ceux qui restent dans ce secteur-là et qui ont le goût de prendre en main un petit bout de rivière, on vous invite à le faire. Beaucoup de groupes. On en, sur le territoire puis nous on encourage ces groupes-là à se mobiliser on les aide on les accompagne on réalise des projets avec les groupes citoyens donc n'hésitez euh, pas à nous con contacter on dit tout le temps que le principal c'est d'agir ensemble donc euh, je vous remercie je je sais pas si vous avez des questions euh, je vais attendre les questions euh, sinon ben si vous avez des commentaires ou des questions qui viennent par la suite N'hésitez pas à nous contacter là, sur euh, notre courriel qui est info